Quand je me servir, je suis très contente, très heureuse de te, de te trouver parce que je sais que grâce à toi, bientôt ça va changer ma vie je sais que je vais être beaucoup heureuse parce que avant, je suis beaucoup malheureuse, beaucoup triste et je suis pas contente de ma vie du tout depuis que je te connue, je te contactais, ça commence changement ma vie. Et même moi je marquais, il y a quelque chose changé, même moi je, je vois changement. Avant je suis beaucoup malheureuse, malchance, blocage, tout le temps je pleure. Je n'arrive pas à être avec mon chéri j'arrive pas et maintenant ça commence changement il m'appelle souvent il vient me voir ça se voit changement je suis très contente je sais que grâce à toi je sais que ton travail est très fort je sais que ma vie ça va changer bientôt bientôt je vais être beaucoup heureuse avec mon chéri, on va vivre tranquillement, j'ai pas besoin de blocage, j'ai pas besoin de malchance, j'ai pas besoin de euh, triste, j'ai besoin de heureuse dans ma vie, une fois la vie, il faut être beaucoup heureuse dans la vie, il faut vivre comme il faut, il faut rester heureuse dans la vie. Mais je suis très contente trouver. sinon je crois que je vais être, je vais rester comme ça dans ma vie. C'est pas facile de trouver quelqu'un de médium fort, il y en a beaucoup de charlatans, et il ne faut pas payer pour rien. Il faut trouver bon, quelqu'un bon et il faut le faire confiance comme il faut. Et M. vous êtes quelqu'un bien, fidèle, honnête. Et votre travail très efficace de 100%. Je suis très contente avec vous.